Salut, je m'appelle Manon Cortez et je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec toi ce défi de 14 jours qui va te permettre de trouver plus d'argent sans avoir à changer ton mode de vie. 14 jours pour découvrir une avalanche d'économies, c'est te permettre de pouvoir en faire plus avec ton argent, mais surtout de t'apercevoir à quel point tu en as déjà beaucoup, mais que tu l'éparpilles un peu partout, sauf dans tes poches. Inscris-toi et pendant 14 jours, je vais te partager 14 conseils qui vont te permettre d'en faire plus avec ton argent. On va parler d'épicerie, de ton transport, de tes services essentiels, de ton logement et des endroits où tu peux économiser gros en seulement quelques minutes de ton temps. C'est important par contre que tu participes jusqu'à la fin du défi si tu veux obtenir les résultats désirés. Qu'est-ce que tu dirais d'inviter un ami à participer avec toi? Assure-toi de t'inscrire et tu recevras dans ta boîte courriel le premier défi de maintenant. Je t'attends!